Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, euh, comme euh, on vient de le dire, donc je travaille à l'IDPC. Euh, juste une brève introduction avant de passer euh, à la décriminalisation. L'IDPC, c'est un réseau mondial d'ONG euh, à travers le monde. Et notre objectif, c'est d'essayer de réparer les dommages qui ont été causés par la guerre contre la drogue euh, et promouvoir des politiques qui sont fondées sur les droits humains et la justice sociale. Et bien évidemment, euh, la décriminalisation, ça, ça fait partie intégrante de tout notre travail de plaidoyer. Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, euh, je ne vais pas vraiment parler des impacts de la criminalisation, parce que Tom a fait une excellente introduction sur le sujet, mais je voulais vous parler de ce graphe euh, qui a été élaboré par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans leur rapport mondial sur les drogues en 2020. Et ça nous montre un peu l'ampleur de la criminalisation dans le monde, et je pensais que ça pouvait être un, une bonne diapo introductive pour, sur pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on parle de la décriminalisation donc euh, je suis désolée pour les personnes qui sont tout au fond, vous ne voyez pas forcément. Mais en gros, euh, le graphe, ça nous montre le nombre de personnes qui sont arrêtées, euh, condamnées et incarcérées. Donc ça, je pense que c'est pour les données à peu près de 2018, euh, mais ça vous montre l'ampleur des dégâts. Et en gros, euh, en 2018, euh, 1 million de personnes ont été arrêtées pour simple délit de consommation et de possession pour consommation personnelle. Euh, des, des personnes condamnées, donc il y en avait 1,6 million, de ces 1,6 million, plus de 50% euh, étaient des personnes consommatrices, et donc euh, cette année-là, euh, presque 500 000 personnes étaient en prison pour simple délit de consommation. Donc ça nous montre l'urgence euh, de décriminaliser la consommation de drogue, rien qu'en regardant les chiffres, le nombre de personnes qui sont euh, criminalisées et incarcérées euh, pour consommation. Alors, de quoi on parle quand on parle de la décriminalisation Donc, Tom aussi a fait une belle introduction, donc je vais aller très rapidement. Mais donc, en gros, la décriminalisation, c'est uniquement l'acte de supprimer les sanctions pénales pour certaines activités. Donc là, évidemment, liées à la drogue. Donc, on va, je vais parler de, des modèles de décriminalisation dans le monde, dans cette présentation. Donc ça, c'est vraiment un teaser. Euh, mais donc, donc on parle de décriminalisation, donc enlever du système pénal certaines activités. Généralement, on parle d'usage forcément, mais aussi de la possession, de la culture, en particulier quand on s'occupe du cannabis, euh, et aussi de la possession de matériel de consommation, par exemple de seringues ou de pipa crack, etc. Donc, en plus de réduire la population carcérale, forcément, la décriminalisation, elle a un impact significatif dans la vie des individus, en particulier dans l'accès aux services de santé et services sociaux où les personnes ont besoin, sans peur d'être stigmatisées, criminalisées et intimidées par la police. Elle permet de réorienter les fonds, quelque chose que Tom a déjà mentionné aussi, de réorienter les fonds qui sont actuellement alloués à la police vers des services de réduction des risques, de traite de prévention. Donc la décriminalisation, ce n'est pas une idée nouvelle, ce n'est pas une politique euh, qui, qui est récente. Euh, les Pays-Bas ont mis en place cette politique dès 1976 euh, et dans d'autres pays aussi, par exemple en Uruguay, je crois que c'est 1974. Euh, et elle n'est pas tabou non plus. Il y a tout un tas d'organisations, de, de pays qui appellent maintenant à la décriminalisation. Donc euh, j'y reviendrai tout à l'heure, mais 35 pays ont un modèle de décriminalisation dans le monde. Les Nations Unies soutiennent la décriminalisation et d'autres organisations, comme par exemple le Fonds mondial pour le VIH, les hépatites, la tuberculose, soutient fortement et promeut la criminalisation, y compris aux Nations Unies. Et c'est aussi soutenu par d'autres organisations intergouvernementales régionales, comme par exemple l'Organisation des États américains. Donc c'est une politique qui est vraiment un soutien euh, international. Alors donc au niveau de l'ONU, je voulais juste montrer ce document qui est important, c'est la position commune euh, du système onisien sur les drogues. Euh, pour donc ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une position euh, qui a été adoptée en 2018 par euh, les directeurs et directrices des 31 agences de l'ONU euh, et qui permet à l'ONU de parler d'une seule voix euh, sur ce qu'ils considèrent euh, comme étant une politique des drogues qui est fondée sur les droits humains, euh, la santé et le développement. Euh, donc c'est une position qui est très importante pour nous dans nos activités de plaidoyer et qui inclut notamment la promotion d'alternatives à la condamnation et aux sanctions dans les cas appropriés, dont la décriminalisation de la possession de drogue pour usage personnel. Donc c'est la position la plus claire euh, des Nations Unies à ce jour euh, sur, euh, sur la décriminalisation je voulais mentionner ici. Et en plus de cette position commune, c'est important de, de confirmer que sous les conventions internationales de contrôle des drogues, la décriminalisation, est permise. En plus de cette position commune, je voulais juste montrer, vous montrer cette, cette déclaration qui a été euh, publiée le 26 juin de cette année à l'occasion de la Journée internationale euh, contre l'abus de drogue. Euh, c'est une, une déclaration qui est importante parce que c'est la première fois que 12 procédures spéciales de l'ONU qui travaillent sur euh, divers thèmes liés euh, aux droits humains se sont rassemblées pour rédiger euh, une déclaration jointe sur euh, les politiques des drogues. Et donc, dans cette déclaration jointe, ils ont déclaré que maintenant plus que jamais, la communauté internationale doit remplacer les sanctions par le soutien et promouvoir des politiques qui respectent, protègent et réalisent les droits de toutes les communautés. Donc pour nous, c'était important que les agences de l'ONU qui travaillent sur les droits de l'homme et ces procédures spéciales puissent faire une, une, une déclaration aussi forte sur le fait que la, les mesures coercitives et punitives ne fonctionnent pas et qu'il faut les réformer. Voilà, donc ça c'est la carte que Tom a montrée tout à l'heure. Donc c'est une carte qu'on a mis en place à l'IDPC en partenariat avec Talking Drugs et une organisation qui s'appelle Release. Et donc ce qu'on voulait faire, c'était documenter tous les pays dans le monde qui ont décriminalisé la consommation et la possession pour usage personnel. Et donc on a, on a élaboré cette carte interactive, donc vous pouvez la visiter, vous pouvez cliquer sur chaque pays pour voir quelle est la, la loi qui a été adoptée, ou quelle est la procédure euh, qui a été mise en place, et comment le système de décriminalisation fonctionne dans chacun des, sur chacune des juridictions. Donc il y a 56 juridictions à travers le monde qui ont euh, adopté un modèle de décriminalisation dans 35 pays. Euh, donc vous voyez les pays en orange, et euh, l'Australie et les États-Unis, c'est uniquement, uniquement au niveau fédéré et non fédéral. Euh, le problème de la décriminalisation, euh, c'est que en gros, il y a autant de modèles de décriminalisation qu'il y a de juridictions qui ont décriminalisé. Et donc, euh, c'est important de regarder dans le détail, parce que, évidemment, chaque modèle va avoir un impact différent euh, sur euh, bah, la vie de, de la personne consommatrice de drogue. Et donc, c'est ça qu'on voulait voir aussi avec cette carte interactive. Euh, bon, donc il y a des pays, c'est pas une grande surprise, l'Espagne, le Portugal, euh, les États-Unis, le Mexique, etc. Par contre, je pense que vous demandez tous un peu pourquoi la Russie euh, fait partie de cette carte. Euh, c'est une question qu'on m'a posée régulièrement. Le, le problème de la Russie, c'est le problème emblématique en fait d'un pays qui a techniquement enlevé les sanctions pénales pour délits euh, de consommation de drogue, mais euh, qui a un système qui ne fonctionne absolument pas. Euh, et ça ne fonctionne absolument pas, parce que les quantités qui sont permises dans le système de décriminalisation de la Russie sont extrêmement basses. Euh, donc ça veut dire que, en gros, toute personne qui est prise en possession d'une petite quantité sera de toute façon criminalisée. Et en plus, les sanctions, non pas pénales, mais administratives qui sont imposées à l'encontre des personnes usagères de drogue sont extrêmement sévères. Mais là, ça, ça montre un peu comment, le, quand on appelle à la décriminalisation, il faut qu'on sache vraiment de quoi on parle. Et il y a beaucoup de modèles de décriminalisation qui ne fonctionnent pas. Et donc l'objectif de cette carte, c'était vraiment de savoir, OK, qu'est-ce qu'il faut euh, qu'on se pose comme question quand on veut promouvoir un modèle de décriminalisation et le mettre en œuvre dans notre pays Et qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir comme décriminalisation Quel est l'objectif de la politique et comment est-ce qu'on peut l'atteindre avec un modèle qui fonctionne voilà, donc avant de parler dans, le, dans les plus problèmes, les, les, dans les questions plus techniques euh, liées à la décriminalisation, je vais juste montrer cette carte euh, de l'Europe, donc un peu plus près euh, de la Belgique. Euh, donc, En Europe, il y a 12 pays qui ont décriminalisé. Euh, donc vous avez l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, l'Italie, Malte, qui est le dernier pays à avoir décriminalisé, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovénie et la Suisse. Et J'espère que dans pas trop longtemps, on pourra inclure la Belgique aussi. Voilà, donc maintenant, euh, je vais passer la dernière partie de ma présentation à, à vous amener à considérer cinq questions sur les modèles de décriminalisation. Est-ce qu'il faut considérer quand on, quand on promeut la décriminalisation et aussi quand on parle en fait aux, aux, aux responsables politiques pour pouvoir vraiment mettre en place un système qui puisse fonctionner Et la première, c'est quelles -ce que, que, sont les activités qui doivent être décriminalisées euh, Dans donc, notre carte mondiale Ici, on a, euh, on a un, un, inclus les pays qui ont décriminalisé l'usage et la possession pour usage personnel au moins. Euh, mais vraiment, quand on parle de décriminalisation, il faut aussi inclure la culture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, la distribution et la possession de matériel de consommation, et aussi le partage entre amis et pères, ce qu'on appelle le social supply, euh, en, en anglais. Euh, donc la culture, par exemple, euh, elle est permise pas dans tous les pays, mais ça inclut la Colombie, la République tchèque, la Jamaïque. Euh, le partage entre pères et amis, c'est un peu moins commun, euh, mais c'est quelque chose qui est bien fait en Espagne, par exemple. Euh, et la possession de matériel de consommation, euh, la grande majorité des pays euh, ont, ont permis la possession de matériel de consommation, mais par exemple en Russie, c'est pas le cas. Alors après, la deuxième question, c'est de savoir quelles substances sont décriminalisées. Euh, donc, est-ce que la décriminalisation euh, inclut toutes les drogues, par exemple, c'est le cas au Portugal, ou est-ce qu'elle se sentent sur seulement certaines drogues Et généralement, euh, beaucoup de responsables politiques veulent limiter la décriminalisation au cannabis. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur, parce que finalement, toute personne consommatrice de drogue devrait être décriminalisée, pas forcément les personnes usagères de cannabis uniquement. Donc un modèle de décriminalisation efficace vraiment sera un modèle où toutes les personnes consommatrices de drogue ou en possession de drogue pour usage personnel devraient être décriminalisées. Alors après, le troisième défi, c'est de savoir comment la possession, euh, si la possession est pour usage personnel ou elle est euh, pour vente à profit. Et ça, c'est un gros défi parce que c'est l'objectif de la décriminalisation, c'est de décriminaliser le consommateur. Alors comment on fait cette distinction euh, donc, il y a plusieurs manières de le faire, en tout cas, euh, c'est la manière dont les pays l'ont fait actuellement. Euh, la grande majorité des pays a adopté ce qu'on appelle des seuils de quantité. Euh, donc, ça veut dire qu'ils ont, on, ont dit, voilà, à partir de ce taux-là, ou en dessous de ce taux-là, euh, la personne sera considérée comme personne usagère euh, de drogue. Au-dessus de ça, ça sera une personne qui sera considérée comme trafiquant. Euh, donc, dans certains pays, ces seuils de quantité, ils sont purement indicatifs. Donc, par exemple, en Espagne, en Colombie, en Croatie, en République tchèque... Euh, dans d'autres, ils sont obligatoires, par exemple au Portugal ou en Jamaïque. Donc, ça veut dire que si on est pris en possession de tant de quantités de drogue, ou en plus, euh, on sera considéré automatiquement comme trafiquant. Euh, donc ces seuils de quantité, ils sont utiles parce que ça permet aux personnes de savoir automatiquement, ou à la police, ou à la personne est chargée d'identifier de, de, si la possession est pour usage personnel ou non, de dire « Ah ben voilà, on est en possession de tant de quantité, donc la personne sera, euh, sera usagère de drogue ». Le problème, c'est qu'il n'existe aucun standard international pour établir ces seuils de quantité. Donc il y a une énorme différence entre les quantités qui ont été établies d'un pays à l'autre. Je voulais juste vous montrer donc les seuils de quantité, ou la différence des seuils de quantité d'un pays à l'autre juste pour le cannabis. Et donc vous voyez qu'au Mexique et aux Pays-Bas, euh, la quantité maximale euh, de possession qui est, euh, qui est euh, permise est de 5 grammes. Mais quand vous allez en Espagne, c'est de 200 grammes. Donc vous voyez l'énorme différence et la difficulté de mettre en place euh, des standards internationaux sur euh, comment établir ces seuils de quantité. Ce qui est important quand on met en place des seuils de quantité, c'est qu'ils reflètent la réalité du marché. Si les personnes euh, sont habituées à aller euh, voir leur dealer et à prendre au moins 10 grammes de cannabis, ne mettez pas le seuil de quantité à 5 grammes, parce que du coup, ça va conduire à plus de personnes euh, qui seront incarcérées qu'avant. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, c'est la, ré la réalité du marché, et parler aux personnes usagères de drogue et voir quelles sont leurs habitudes. Voilà. Alors après, il euh, y a aussi tout un tas de difficultés qui sont liées au seuil de quantité, donc je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus parce que c'est compliqué, mais en gros, euh, déjà, il faut un matériel spécifique, généralement, pour pouvoir peser la substance. Donc si la police est dans la rue, elle arrête quelqu'un, elle se dit « bon, bah alors euh, je prends mon, ma balance, euh, je regarde combien vous avez, etc. Euh, » Après, une autre question, est-ce que la quantité, c'est euh, la substance pure ou la substance adultérée, tout ça Donc il y a tout un problème euh, lié au seuil de quantité, mais il reste quand même... Euh, D'autres pays euh, ne définissent pas du tout ce que c'est qu'une petite quantité de drogue. Donc leur loi dit « on décriminalise une personne en possession de petites quantités de drogue ». Et donc après, euh, c'est sujet à interprétation. Euh, et donc évidemment, l'interprétation peut être si, euh, complètement différente selon euh, la, la, si la personne est en situation de pauvreté et de marginalisation, si la personne est d'une communauté ethnique spécifique, euh, ou si la personne habite dans la capitale ou dans une région rurale, etc. Donc par exemple, ça c'est des défis qui ont été vus en Pologne ou en République tchèque, où les personnes sont traitées de manière différente selon, euh, selon euh, d'où elles sont issues. Donc ça c'est aussi un problème. Voilà. Et après, euh, il y a d'autres pays, comme par exemple l'Argentine, l'Afrique du Sud ou l'Italie, qui n'utilisent pas des seuils de quantité, mais utilisent plutôt euh, les, la, les preuves disponibles au cas par cas. Donc par exemple, si la personne euh, a un historique d'aller à des services de réduction des risques de traitement, ou alors si une personne est en possession de plein de petits paquets de, de drogues, ou de plusieurs téléphones portables, beaucoup d'argent, etc. Euh, donc ça aussi, bon, ça... pour potentiellement mieux marcher, mais il peut aussi y avoir des cas d'abus et de corruption comme on voit par exemple euh, en Russie. Euh, donc nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est des seuils de quantité qui soient indicatifs et qui prennent en considération aussi d'autres réalités pour être sûr qu'on a un juste milieu entre euh, tous ces problèmes techniques qu'on peut avoir euh, pour identifier si la personne est usagère de drogue ou non. Voilà. Alors, la quatrième étape, euh, c'est de décider qui prend la décision de savoir si la personne est consommatrice de drogue ou si elle est trafiquante. Euh, donc ça, ça dépend aussi d'un pays à l'autre. Euh, donc, euh, dans certains pays, par exemple, les Pays-Bas, le Costa Rica, le Portugal et l'Espagne, euh, c'est la police qui est chargée de faire cette, cette euh, distinction. Euh, et c'est généralement le moyen le plus efficace, évidemment, parce qu'on arrête le processus... Euh, de justice pénale dès l'arrestation, donc le plus tôt possible. Donc ça veut dire que la personne ne va pas passer par une longue procédure pour être prouvée innocente. Euh, malheureusement, ça, ça peut ne pas fonctionner si la police est hautement corrompue. Donc c'est quelque chose à prendre en considération euh, selon le contexte dans lequel on veut décriminaliser. Euh, donc dans le cas où il y a beaucoup de corruption euh, dans les forces policières, euh, le procureur euh, peut être une meilleure solution. Par exemple, l'Allemagne, ils ont adopté euh, principalement ce, cette, ce modèle. Donc c'est le procureur qui est chargé de décider. Et donc ça peut être assez efficace tant que la personne n'est pas détenue pendant le processus et enfin dans d'autres pays euh, principalement en Amérique latine et aussi en Estonie euh, c'est le juge qui décide et donc là ça peut poser un énorme problème euh, parce que très souvent les procédures pénales sont extrêmement longues et en particulier en Amérique latine euh, la, la détention provisoire est utilisée pratiquement de manière systématique euh, pour tout délit lié aux drogues et donc ça veut dire qu'une personne peut passer 3-4 ans en prison euh, avant d'être prouvée innocente donc ça c'est un énorme problème donc évidemment euh, la décision faite par le juge, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande. Et enfin, la cinquième question qui se pose, c'est quelle est la réponse euh, Parce que la décriminalisation, elle sort uniquement euh, l'activité du système de justice pénale, euh, mais par contre, ça ne dit pas vraiment quelle peut être la réponse. Et la, le problème, c'est que la grande majorité des pays continuent d'imposer une sanction administrative ou une autre euh, sur les personnes consommatrices de drogue. Euh, certains pays n'imposent aucune sanction, mais c'est assez rare, euh, mis à part les Pays-Bas, l'Uruguay et euh, dans la majorité des cas, le Portugal, euh, la grande majorité impose des sanctions. Alors ces sanctions, ça peut être, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, dans le cas de la Russie, mais aussi de la Pologne, la détention administrative. Ça, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on promeut, parce que ça remplace une peine de prison avec une autre, en gros. Euh, dans plein d'autres pays, euh, comme par exemple bon, l'Estonie, l'Australie, la Suisse, mais beaucoup d'autres, euh, on impose une amende. Le problème de l'amende, c'est que dans beaucoup de cas, elles sont très élevées. Donc par exemple, en Estonie, on parle de 1 000 euros. En Arménie, on parle de 350 euros. Euh, donc c'est pratiquement euh, en, en plus élevé que le salaire minimum par mois. Euh, et faute de paiement, la personne est criminalisée. Donc. Euh voilà, le système devient inefficace immédiatement. Euh, L'autre problème qu'on a vu en Suisse et en Australie, c'est que faciliter euh, les procédures d'arrestation et de renflouement des caisses d'État, euh, ça en fait euh, conduit à ce que plus de personnes soient interpellées par la police pour payer une amende qu'avant la procédure de décriminalisation. Donc, les amendes, il faut faire hyper attention, et de savoir comment elles vont être imposées, et vraiment, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on promeut euh, comme, une, comme alternative euh, à, la, à la criminalisation des personnes usagères de drogue. Euh, après, il y a d'autres réponses, Donc, par exemple, du travail communautaire euh, dans certains pays euh, des Caraïbes, quand, à Antigua et Barbuda, dans d'autres pays, il y a une suspension du permis de conduire donc ça par exemple au Chili ou en Australie donc ça, on n'est pas vraiment pour non plus parce que ça veut dire qu'une personne qui a besoin de sa voiture pour travailler qu'est-ce qu'elle va faire Donc c'est des, des choses auxquelles il faut vraiment qu'on prenne, qu prenne en considération quand on met en place un système de décriminalisation de considérer tout le temps l'impact que ça peut avoir dans la vie des personnes de, qui n'ont for, pas forcément le même, le même standing, par exemple une personne qui vit dans la rue, une personne qui a un travail à plein temps qui ont besoin de voiture l'impact d'une peine va être différent d'une personne à l'autre donc, ça, c'est important à savoir. Et enfin, d'autres pays ont mis en place euh, des procédures d'orientation volontaire vers des services sociaux et de santé. Donc, ça, c'est excellent. Par contre, certains pays ont mis en place des procédures où la personne a le choix entre prison ou traitement. Donc, ça, c'est moins bien parce qu'évidemment, on sait qu'il y a une grande majorité de personnes consommatrices de drogue qui ne sont pas dépendantes à la drogue, qui n'ont pas besoin de traitement. Donc, pourquoi leur imposer un traitement au lieu d'une prison Ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui est très efficace non plus. Au vu de tous ces problèmes, euh, on a mis en place ce qu'on appelle un modèle d'excellence ou uh, gold standard euh, à l'IDPC sur, euh, pour nous, quels sont les principes directeurs en fait, d'un modèle euh, de décriminalisation qui soit efficace. Euh, donc le premier, c'est plus aucune sanction, que ce soit administratif ou euh, pénal, euh, pour consommation euh, et tous les, euh, toutes les activités liées à la consommation de drogue. Euh, le deuxième, c'est un accès purement volontaire aux services sanitaires et sociaux pour les personnes qui en ont besoin et qui le souhaitent. Euh, le troisième euh, principe, c'est la participation des personnes usagères de drogue dans le processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation euh, du modèle de décriminalisation pour nous assurer qu'il n'y a pas d'effet de, contre-productif euh, du modèle de décriminalisation et que le modèle soit réadapté si besoin. Euh, le quatrième point, c'est que l'adoption d'une politique de décriminalisation devrait vraiment pouvoir euh, s'accompagner euh, de la radiation du casier judiciaire pour les personnes qui ont été euh, condamnées pour délits de consommation de drogue avant la réforme. Euh, et ça aussi, ça devrait s'accompagner de mesures de réparation pour les personnes qui ont été euh, disproportionnellement euh, impactées par les politiques des drogues. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait principalement aux États-Unis, mais aussi qui est considéré à Malte. Euh, donc aux États-Unis, c'est principalement lié à l'impact euh, des politiques punitives liées aux drogues euh, sur les populations afro-américaines. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est très important à incorporer, parce il y a une, grand, euh, une grande majorité des modèles de décriminalisation n'inclut pas ce principe. La réforme doit être accompagnée d'efforts de sensibilisation et de formation auprès des autorités euh, publiques mais aussi de la population sur qu'est-ce que c'est que la décriminalisation, comment le modèle fonctionne euh, et quels sont les objectifs. Et enfin, la réforme doit s'accompagner d'une réallocation des fonds euh, en dehors du système de justice pénale et vers des services de réduction des risques de, so de santé, euh, de prévention et de traitement. Alors, je voulais terminer à peu près là ma, ma présentation sur euh, les limites de la décriminalisation. Et Tom en a déjà mentionné quelques-unes. Euh, je pense que c'est important de se dire que la décriminalisation ne va pas forcément régler tous les problèmes liés à la consommation de drogue et tous les problèmes liés au marché des drogues. Euh, donc, il y a plusieurs limites euh, qu'il faut euh, qu'on prenne en considération. Et la première, c'est que on a très souvent observé une déconnexion Complète, euh, dans, entre l'objectif de décriminalisation, qui est d'arrêter de punir le la personne consommatrice de drogue, et la façon dont elle est mise en œuvre en pratique. Et vraiment, quand on regarde la pratique, euh, c'est décevant de voir comment la, dé la décriminalisation a été euh, mise en œuvre, appliquée, et euh, l'impact que ça a pu avoir sur les droits des personnes usagères de drogue. Euh, c'est marrant parce que quand vous allez au Portugal, le Portugal s'est toujours montré comme euh, l'exemple euh, de la décriminalisation dans le monde. Et quand on parle aux personnes consommatrices de drogue, au Portugal, euh, ils sont déçus par la façon dont la décriminalisation continue d'être euh, utilisée dans leur pays. Donc, je C'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir reconnaître entendre leur voix et leurs leur problèmes euh, auxquels ils sont confrontés pour pouvoir réadapter euh, les modèles qu'on met en place euh, au niveau euh, de, notre, de nos pays ou de nos juridictions locales. Ensuite, la décriminalisation, elle n'aura pas d'impact sur la qualité du produit consommé. Donc le produit, il est toujours acheté sur le marché noir. Ça veut dire qu'on n'a aucune idée encore de ce qu'on consomme, vraiment. Il n'y a aucune garantie euh, de la qualité, de la pureté du produit. Euh, donc évidemment, maintenant, euh, heureusement, on a des, pro des programmes d'analyse euh, des substances, euh, mais ces programmes, ne sont pas accessibles à tout le monde, ils ne sont pas utilisés par tout le monde. Euh, donc vraiment c'est un problème qui sera résolu uniquement lorsque le marché sera sorti du marché illicite et qui sera euh, réglementé euh, de manière euh, adaptée euh, comme Tom l'a déjà mentionné. Euh, la décriminalisation n'aura pas non plus forcément un impact sur la réduction de l'offre et la réduction de la demande. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on soit clair quand on parle aux membres du gouvernement en disant « vous décriminalisez, l'objectif n'est pas de réduire l'offre et la demande ». On n'en est plus là. Euh, l'objectif, c'est de se dire que le, le, la criminalisation des personnes consommatrices de drogue ne fonctionne pas, elle est contre-productive. Donc il faut trouver d'autres manières de gérer euh, la consommation et il faut enlever les punitions pour les personnes euh, qui sont consommatrices. Et enfin, la décriminalisation n'aura probablement pas d'impact sur le crime organisé ou sur euh, les niveaux de violence associés au marché des drogues. Donc ça, pareil, je pense qu'il faut qu'on y soit conscient. Euh vu que le marché de toute façon restera illégal. Donc là aussi, une réglementation euh, légale des substances sera probablement la seule solution pour pouvoir euh, éliminer ou au moins réduire l'ampleur du marché noir euh, du, et du, de, du crime organisé. Donc voilà, la, la conclusion, c'est que la décriminalisation, c'est compliqué. Euh, il faut vraiment que ce soit pensé, il faut que ce soit adapté euh, au, au contexte local, au contexte national, voir ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut pas fonctionner. C'est trial and error. Euh, il faut essayer, il faut adapter, il faut évaluer. Euh, pour s'assurer qu'on euh, met en place un système qui véritablement peut arrêter de pénaliser les personnes pour simple consommation de drogue. Euh, mais il faut aussi innover, il faut aller au-delà de la décriminalisation et voir vraiment euh, qu'est-ce qui, qu qui peut changer dans nos politiques des drogues ou la façon dont, dont on considère les drogues. Euh, mais la décriminalisation, c'est un premier pas qui est extrêmement important. Euh, et le mouvement pour la décriminalisation il s'est amplifié ces dernières années euh, c'est hyper important et c'est valorisant de voir ça après des années des années de plaidoyer euh, que les organisations de la société civile ont fait euh, à travers le monde et euh, donc l'IDPC pour pouvoir appuyer et soutenir euh, les, les militants qui promeuvent la décriminalisation on a mis en place un cours en ligne sur la décriminalisation qui est disponible en français, qui est gratuit euh, et qui revoit euh, ben, une grande majorité de ce que j'ai présenté ici très brièvement euh, qui essaie de voir vraiment comment les différents modèles de décriminalisation fonctionnent dans le monde, ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien, euh, et euh, des conseils sur comment euh, faire des activités de plaidoyer euh, dans des contextes euh, très différents. Donc euh, on revoit euh, des modèles de décriminalisation dans des contextes qui sont très similaires à ceux de la Belgique ou dans des contextes extrêmement répressifs. Donc voir comment les, les personnes se sont adaptées à ces contextes pour pouvoir continuer à promouvoir euh, cette politique de décriminalisation. Donc j'espère que vous pourrez vous joindre à nous. Vous avez le lien ici. Et je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.